Salut les dédés, j'espère que vous allez bien En tout cas moi bon, ça va nickel Donc allez, aujourd'hui on est sur un nid de freneaux asiatiques Bon il est 8h du matin, hein, un samedi Regardez où il est Il est juste en haut là Juste en haut, il est magnifique il est, Je ne sais pas si vous allez bien le voir Mais il est accroché sur un peu sur la tuile et tout Franchement, il est beau Là, je pourrais traiter avec la perche Mais je vais m'amuser un peu, je vais mettre l'échelle et on va voir ça depuis près Allez, je m'habille, je prépare le matos et j'y vais C'est parti pour le combat Regardez-moi comment il est magnifique. Comment oh, il est magnifique mmh. Regardez-moi cette attache. Regardez comment il est fixé. Regardez-moi ça, comment c'est magnifique Magnifique ah, Je commence à avoir de la buée C'est bizarre ça Regardez comment ça travaille bon, Je pense qu'il y en a un qui m'a retrouvé Quand même un travail de fou, hein. un travail de fou. Pousse-toi. Je parle aux abonnés. Pousse-toi. Je parle aux abonnés. Pousse-toi. Allez, pousse-toi. Oh, C'est pas possible. Et arrêtez. Bon, ça y est, je suis repéré. Allez, on va mettre la tour Regardez ça. Ne plus passer sur YouTube. là Et tu me mets dessus oh, C'est possible ça C'est pas possible Regardez-moi ça Arrêtez d'être sur l'écran Regardez-moi cette attaque On va voir un peu l'intérieur. Première protection. Deuxième protection. Regardez ça l'isolation. Troisième protection. Il est quand même C'est assez épais Et a le monde qu'il y a dedans Bon allez on redescend Laisse le produit agir ah, Ils sont énervés là, ils sont énervés de bon matin comme ça Ils les embêtés, ils n'aiment pas ça hein. Donc on va devoir faire, faire attention qu'ils ne me suivent pas bon, J'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire Un petit pouce bleu et je vous dis à très bientôt les DD.